Et bienvenue sur la surprise. chaîne. Donc, jamais 203. Cette fois-ci, c'est la bonne. Laurent a réussi à régler les problèmes techniques. Bon, ça y est. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que le projet A731 est enfin disponible. Vous pouvez le voir tout de suite dès à présent. Donc, nous espérons que vous prendrez du plaisir à voir cette vidéo. Parce que nous avons pris du plaisir à la réaliser. Et nous sommes très heureux de vous le présenter. Si vous pouvez nous pardonner pour le retard. Et pour le reste, la vidéo est dans la description. Merci. Et au revoir.